Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui enfin les nouveaux KvK Lutte des 8 et Roi du Nil.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 aucune excuse pour ne pas nous rejoindre sur le Discord les amis vous le voyez donc enfin j'ai un adversaire de trouver notre royaume le 1474 est-il sur un méga KVK avec 7 ou 8 est-ce que Lilith nous a fait ce plaisir On clique sur adversaire trouvé et non. Nous voyons malheureusement que nous sommes splittés en deux groupes. Un premier groupe avec trois royaumes impérium où je suis, le 1474 avec le 1484. Et le 2489 et d'autres royaumes, vous le voyez, le plus puissant est celui qui est en haut à gauche, le 1484, puis normalement c'est le 2489 en bas à droite. Le troisième plus puissant c'est nous, le 1474 et il y a le quatrième plus puissant qui n'est pas un impérium, le 1412 en bas à gauche, les autres sont classés par binôme. Ça va vraiment se jouer aux alliances. Regardons qui sont ces royaumes. Commençons par le 1484. Est-ce qu'on a du lourd Est-ce que, rappelez-vous, hein, à la fin de chaque KVK, il hein, y a des périodes de migration. Ça peut être intéressant. Si on perd que le ou qu'on gagne pour accueillir des migrants, ils payeront moins cher. Regardons donc le 1484 tout de suite qui sont un royaume proche d'une autre, hein. le 1484, c'est les 84 OF, alors les 84 OF hein, ça vous dit peut-être rien, ils ont été pas mauvais, alors pas sur la dernière saison de la Ligue Osiris, hein, mais la saison d'avant, regardons un petit peu hein, leurs alliances. Ils ont les au centre, hein, les 84 OP, 3,4 milliards, donc là on est clairement sur de la sub. Hein. Ils ont leur alliance principale, les 84 OG, à presque 14 milliards. Hein on a une troisième alliance hein, donc on peut dire une deuxième parce que l'autre comptait pas hein, à presque 8 milliards donc 14 milliards, 8 milliards et la dernière, celle qui a le bâtiment central hein, les 84 OF à 14 milliards, donc c'était pas l'autre hein, la première donc ils ont quand même deux alliances à 14 milliards une alliance à 8 milliards, c'est pas mal du tout, alors oui il y a déjà plus grand puissance mais c'est déjà du lourd le deuxième gros roi Imperium, après nous, ou avant nous, et même le 24-89. Alors, qui est le 24-89 Ça vous dit peut-être rien, mais vous allez voir, c'est du très très lourd. Le 24-89, c'est les 89CG. Les 89CG ont fait une dernière aux Osiris pas mal, sans être exceptionnel. Et vous allez voir, il y a des joueurs que vous connaissez forcément, forcément, chez les 89CG. Alors, regardons déjà hein, la puissance de, des 89CG. Si j'arrive à trouver un drapeau, regardons qui nous avons chez les 89CG. Donc déjà, vous le voyez, hein, ils ont gagné euh, pas mal la Ligue Osiris. Mais je dis, euh, ils ont gagné la Ligue Osiris. Euh, ils ont fait une belle saison. Mais ouais, ils ont gagné. C'est les champions de la saison 6 sur Sobek. Regardez bien qui... Et dans les leaders diplomatie, nous avons Arvix. Arvix, regardons, vous allez voir ses membres d'alliance. Hein. Déjà, on a une première alliance à 13 ,4 milliards. 4 Arvix, qui est-il Arvix, c'est un spender et un fighter de ouf, très connu. Donc, il y a Big Arvix, il hein. y a Lazy Arvix. Je crois que c'est le même joueur. N'hésitez pas à me confirmer ça en commentaire mais ce n'est pas tout, hein. ils ont d'autres très très gros joueurs on va les voir dans la liste hein. listons les puissances au niveau des plus de 100 millions hein, on en a quelques-uns, on a Arvix tout court, qui est ici aussi à 378 millions, je ne sais pas si c'est les 3 comptes à lui, mais si les 300 à lui, ça va brûler de ouf, et on a d'autres joueurs hein. il y a Crazy à Arvix aussi donc forcément c'est pas lui, il ne peut pas avoir autant de comptes, enfin il pourrait, mais c'est des mecs qui se sont nommés, mais 540 45 millions pour Crazy Arvix. On est sur de la très très grosse baleine. Je regarde si j'en ai pas raté. On a aussi lui à 242 millions. Ils ont quand même des méga spenders pour le coup et vous allez voir c'est très très loin d'être fini. On continue de défiler puisque je cherche Certains très très gros migrants qu'ils ont eu ont fini en rang 1, ça m'étonnerait qu'ils soient en rang 1 les joueurs que je cherche. Mes premières alliance donc, elle brûle pas mal, ils sont à 13 ,6 milliards 6, moins que les 14 milliards hein, de l'autre côté de nos amis du 14-84. Alors je dis nos amis mais ce sera peut-être nos ennemis. Et regardons du côté des 89 VC Victorious 4, ça vous parle peut-être Regardez ça vient du 1556. On a faux sur cette alliance. 562 millions. Faux. L'ancien leader du royaume 1556. Et regardez qui nous avons aussi dans les R4. Nous avons Baba. Je suis sur le KVK de notre ami, notre Baba national. Et c'est 1,2% milliards de puissance, il est déjà monté à 1,3, 1,2 milliard, 1,194, ça brûle de dingue, Faux lui est déjà monté plus haut également, il est pas à son max, 666 millions, bref... Ça va faire très, très mal. Ceux KVK, ils ont d'autres baleines. Hein, vous voyez, Baba -ba -ba -ba TC Atasson, qui est un compte sub. C'est le compte du fils de Baba, si je dis pas de bêtises. Bref, ça va brûler de ouf. 15 milliards 4 pour cette seconde alliance, au final. Au cumul de leurs deux alliances, hein, c'est les plus puissants en puissance intrinsèque. Mais il n'y a... Que, euh, deux, ils ont que deux alliances. Les l'autre royaume, le 1484, avec leur sub hein, ont un petit peu plus. Ça va être extrêmement tendu ce KvK. Et regardez, pour ceux qui ne connaissent pas mon royaume, alors c'est plus facile. Hein. Pour le check euh, game in mail, hein, il faut bien regarder nos mails. D'ailleurs, dans mes mails, hein, il y a des petits codes VIP hein, que je vais vous faire gagner. Je vais vous en montrer d'ailleurs un. Tout de suite regardons le premier code vip exclusif pour vip allez c'est cadeau hein. regardez le voilà vous l'avez vu un petit arrêt sur image il y en aura un deuxième plus tard dans la vidéo donc regardons les classements de puissance sur mon royaume hein. le classement puissance d'alliance la première alliance 13 ,4 milliards 4 deuxième alliance 9 ,5 milliards 5 vous le voyez, hein, après ça descend tout de suite à 4 milliards. On est nettement moins puissant que les deux autres impériums. Ça va être du très gros fight. On sera donc soit probablement allié au 1484, soit allié au 2489. Personnellement, j'ai bien évidemment une préférence pour être allié à Faux et Baba du 1489 qui sont des Fighters. De ouf, le 1484 l'est aussi, hein. mais si on pouvait être allié au 2489, ça serait très sympa, ou sinon ça sera chacun pour soi dans les Impériums. Si c'est le cas, ça va être très difficile pour nous. En tout cas, on le voit bien, hein. ils sont nettement plus puissants que nous, plusieurs milliards de plus en puissance que nous et ils ont des méga baleines, nous n'avons pas sur mon royaume hein, des baleines à la hauteur des leurs, regardez même si on a des beaux bébés à plus de 200 millions, on en a 5 on n'a pas de joueur à plus d'un demi million de puissance hein, même si on prend celui qui a 330 millions, sa puissance la plus haute c'est sa puissance actuelle hein. on n'a pas de joueur qui a fait une chute 442 millions Si pour lui et le troisième channel hein, à 236 millions, c'est presque sa plus haute puissance actuellement bref un kvk qui va être très très tendu et très engagé avant de parler du second kvk de ouf qui a pop les amis Petite tour de roue qui fait plaisir. On va voir ce que ça donne, le tour gratuit. Il vous reste un jour 15h, 20 minutes et 16 secondes. Après, non, un jour 15h, 10 minutes et 14 secondes. Allez au 10 tour. Je fais le petit lancer gratuit. Et demain, on finira pour aller chercher une tour. Ah, j'aurais préféré avoir une sculpture, évidemment. Un tirage éclaté pour ce jour. On verra demain. Passons donc à présent au deuxième qui KvK énormissime, les amis. Évidemment, il s'agit du KvK où les trois autres impériums qui ne tombent pas avec nous hein, ont été mis. Il s'agit du KvK du 10-34. Alors regardez, le 10-34 non Imperium. Si on avait été, ça aurait été ouf. Si on avait été sur ce KvK là, il y aurait eu 7 réels Imperiums et un 8ème qui est comme un Imperium, le 10-34 des One V. Ça va être tout bonnement ouf. Regardez le 1307. Et en haut à gauche tout seul, c'est l'imperium le plus puissant, le deuxième plus puissant et le 1647. Le troisième plus puissant, c'est le 10.79 de notre koala national sur le Discord. Hein. Donc notre Mechambala, il va vraiment galérer. Il va falloir avoir des bons alliés, mon ami, si tu veux pas, si tu veux gagner ton KVK. Et le dernier plus puissant, Imperium, le 16.64 qui a été mis en bas à gauche. Vraiment, ça va être très lourd. Et de l'autre côté, regardez, le 10.34 est avec le 15.06. Alors autant vous dire que le 15.06 hein, a eu un tirage très chanceux mais le 1188 hein, est un royaume qui est aussi très très solide et il va falloir suivre ça de près au niveau de ces royaumes là si encore une fois vous ne les connaissez pas si vous débarquez regardez un petit peu alors là ça a été plus facile puisque on a un screen qui nous montre chacune des puissances sur le 1307 donc qui est en haut à gauche hein, sur Rockboard, vous voyez, il y a eu le comparatif qui a été fait entre les puissances affichées. Merci à celui qui l'a fait, il a assuré. Entre les puissances affichées sur Rockboard et les puissances affichées sur le, euh, les données fournies par le royaume 1093. Vous le savez, le 1093 lui aussi fait un classement. Et si on se fie à ces données, vous allez voir, c'est légèrement différent. Donc sur le papier... Le plus puissant, encore une fois, je précise hein, sur le papier parce que ça change si, euh, si on regarde vraiment les alliances. Donc sur le papier, le plus puissant euh, est bien évidemment le 1307 qui plafonne sur rockboard à 28,7 milliards si on fait le cumul du royaume euh, vraiment très puissant en kill point 1,35 milliards enfin 1350 milliards plutôt et euh, en nombre de morts 7,35 milliards donc on est sur des gros fighters si on prend le cheat du K 93 du 1093 hein, on est à 1 milliard de moins en puissance vers 27, 5 milliards et on est à 1,50, ah, pas pas 1, ou 3 1540 milliards de kill points c'est quand même un tout petit peu plus élevé en tout de suite alors droite hein, on va faire le tour pas par la puissance mais d'après le, le sens naturel des aiguilles de monte le 11,88, je vous ai dit qu'il y a un très gros royaume 24,3 milliards ou 23,8 milliards pareil que pour comme pour les manifs hein, selon la police ou selon les syndicats 866 euh, milliards de kill points hein, et 4,7 milliards de deaths. C'est bien moins que le 1307. Hein. Donc euh, il va falloir vraiment, s'ils ne sont pas alliés, qu'ils se battent comme des oufs sur la terre qui va ouvrir au bout de 9 jours entre les deux. Ils sont avec le 24-25, un bon royaume, hein, un bon B à 20 milliards qui est plutôt un royaume qui se fight, hein. ils ont euh, des stats pas mal du tout, 229 milliards en kill 1,9 milliard en nombre de morts. Le 1079, regardez ces stats, 25,6 milliards de puissance selon Rockboard, 800 milliards de kill points hein, et 5,4 milliards de morts. Ils n'ont pas à rougir, hein. c'est des très gros scores. En dessous, le 2386 et le 2520. Si on fait le cumul des deux, hein, ils sont bien en cumul t deux, les mecs. Ils sont à 43 milliards quasiment. Pareil, hein, 45 milliards pour le 1188 et le 2425. Donc en fait, si on cumule les deux royaumes, hein, ils sont plus puissants que le 1307. Hein, 373 milliards en kill point, hein, et 3,1 milliards de morts pour le 2520. 353 milliards en kill point et 2,2 milliards de morts. Regardez, hein, si on cumule tout, ils sont au niveau du 10-79 en kill point et en death, hein, et en puissance, ils éclatent ben, euh, ben les autres, sauf le cumul du 11-88 et du 24-25. Donc, les royaumes qui sont réunis là euh, en binôme, s'ils si se fightent vraiment, ça va être vraiment difficile pour les impériums de les concurrencer. On tombe sur le 1647. Alors, le 1647, hein, il plaisante pas. 27,3 milliards, c'est le deuxième plus puissant en puissance. Hein. 1,23 230 milliards plutôt de kill points. Hein. 7,62 milliards de deaths. Ils sont vénères de ouf. Belle stat. Presque à la hauteur du 13.07. C'est le deuxième plus puissant sur le papier. Celui dont il va falloir être allié le 10.34 et le 15.06. Le 10-34, 22,4 milliards seulement de puissance, mais presque 1000 milliards de kill points hein, et 4,3 milliards de morts. Franchement, c'est du très, très lourd. Ils sont avec le 15.06. si on fait le cumul des deux en puissance, on est encore une fois à 45 milliards. Franchement, je ne vois pas si le 15.06 se bat réellement, Ce sont des fighters je ne vois pas comment le 10-34 peut perdre ce KvK-là, d'avoir un royaume avec eux sur le départ. C'est vraiment un très gros avantage. Le 1664 qui est l'Impérium un petit peu en dessous du 13-07 et du 1644, mais au niveau du 10-79, 26,3 milliards de puissance, 866 milliards de kill points, 5,1, ça c'est un gros score de death. C'est pas mal du tout. Et pour finir, le 20-26 qui est avec le 24,03, le cumul des deux un petit peu en dessous, hein. c'est le moins puissant sur le papier, puisque le cumul des deux il ferait 42 milliards, presque 43 même, milliards de puissance, on a un cumul de 331 plus 124 milliards de kill points, autant dire hein, 450 milliards, et en des on va leur donner 4,5 milliards de deaths, Franchement des stats intéressantes. Alors à ce stade pour le moment la diplomatie n'a pas encore frappé, ça vient tout juste de sortir. On a donc 4 impériums officiels, 1307, 1079, 1647 hein, et 1664, c'est ça 1307, 1079, 1647, 1664. On peut parier qu'ils vont tous vouloir être alliés avec le 10-34, mais qui va l'être réellement le 11-88 aussi hein Faut s'en méfier. C'est du très lourd le 11-88 ce kvk les amis on va le suivre il commence le pré kvk pendant 6 jours commence dès demain comme sur mon kvk ce qui nous fait 3 kvk de ouf à suivre celui où je suis avec le 14 84 notamment et le 24 89 celui du 13 65 avec le 1960 notamment mais aussi le 10 93 et celui là celui du 1307 avec le 10 34 le 10 79 et d'autres très gros imperiums. alors en ce moment on n'a pas beaucoup beaucoup d'event, hein. mais on a des KVK de ouf et des pré-KVK de ouf qui vont arriver, évidemment, les amis, avec Kevin qui a le bras long et des comptes partout. On va vous sortir les tableaux du pré-KVK parce qu'à mon avis, le 10-34, le fait de ne pas être impérium durant le pré-KVK, ils vont forcément devenir impérium. ils vont tout faire pour se démarquer et montrer que même en étant un outsider sur le papier, sur ce KVK, ils peuvent gagner le 10-34, à gagné beaucoup de ces KVK, pas tous, je crois qu'ils en ont perdu un, seulement un, le 13-07 aussi, ça va être un KVK énormissime les amis, et évidemment on vous serait aux premières loges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 We'll